Déjà, tu peux lancer l'émission. Cheikh à vous la parole. Oui, mais on dirait est parti, hein? Elle est parti. Cheikh nous. Elle est parti. On va essayer de le rejoindre à nouveau. Là, on va relancer le débat. Maintenant, maintenant on fait comment? On va le rejoindre. Et puis, on relance le débat. Tu le donnes le thème tu le thème. Si c'est selon la divinité ou bien entre Jésus et Allah, qui est Allah, qui est, Allah, qui est le vrai Allah. Vous, vous vous donnez le thème et le thème sera respecté. On n'insulte pas quelqu'un, on n'insulte pas un prophète. Et on, reste, on respecte les versets bibliques et couraniques. On reste toujours dans le thème. Mais on va essayer de les résoudre. J'espère qu'il est déjà parti. On va relancer le débat. Quand je okay. c'est eh, oh, dommage. Pas hein. bah, chaque Allô ouais, Moi, je vous entends. Pourquoi vous dites que... Je vous entends. Ok. Euh, ça a été dans vous... le... Ouais. Quel est le thème de débat Ok. Ben on va débattre ah, sur la divinité puisqu'il dit qu'il n'a pas d'option. Je pense que ça, c'est. Une... Attendez, attendez, attendez. attendez, Je t'entends avec euh, beaucoup de bruit. Avec, derrière toi, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? <rire> Je vais... Là, on, on reporte ça le, le soir, si tu veux. Après, parce que actuellement, je vais veux, je veux fermer. Donc. Euh, je ne sais pas. À toi de voir. Euh, après la prière de 19 ans, ça t'arrange Ok, 21, c'est bon. Non, non, donne-moi une heure. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. 21, sûr, c'est bon. Euh... Allô oui, oui, alors, on oui. alors... Donc, tu, tu dis à 20h. À, à 20h. 20 tu, tu veux à 20h Il dit à 20h, après la prière de 19h. Heures, 20h, heures okay. c'est bon. Je ferme la divinité. Ok, ça va, ça va, ok. On, on se voit. À je, vois, je vous conseille de rester dans le thème et de respecter les prophètes. Nous n'avons nous jamais offensé un prophète de la Bible. Et j'aimerais que tu respectes aussi les prophètes du Coran. Le prophète, il faut croire tous les prophètes que Dieu a envoyés. On est d'accord Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc, on ne refuse croit... pas les V.C. Les versets qui est écrit, on ne refuse pas. On est d'accord OK, je suis d'accord. Donc à 20h, je vous attends. Oui, je suis Et prêt. On, reste le, on reste dans le thème. On reste dans le thème. Tu seras là. Donc tu seras là. Il n'y a pas de souci. À 20h. Shalom heure. mon frère. Okay. Shalom Donc, On manche. se revoit à 20h. OK. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. OK.